Eh bien, bon, bonjour à tous, donc, ouais, je vais vous présenter ma thèse euh, en accéléré sur le, le rôle donc, des infrastructures et des pratiques agroécologiques pour la conservation de la biodiversité dans les systèmes de grande culture en Camargue. Alors pour commencer, il <coughs> est important de rappeler que les milieux agricoles en Europe sont euh, assez riches en biodiversité comme le montre euh, l'étude de et et avec donc, euh, qui ont étudié quatre taxons, les plantes, les vers de terre, les pollinisateurs et les araignées, et qui ont montré que 50% des espèces de ces taxons étaient inféodées au milieu naturel, mais qu'on a quand même 25% des espèces de ces taxons qui utilisent les milieux naturels et les milieux agricoles, et 25% qui utilisent uniquement les milieux agricoles pour réaliser leur cycle de vie. Donc on a un enjeu de conservation qui est assez important dans ces milieux agricoles. D'autant plus que euh, les oiseaux, enfin, pardon, la biodiversité dans les milieux agricoles diminue encore plus rapidement que dans les autres euh, habitats. On peut le voir notamment avec les résultats des suivis stocks menés par le MNHN, qui montrent une diminution des populations d'oiseaux spécialistes des milieux agricoles de 33% depuis 1990, tandis que sur la même période, les oiseaux forestiers ont connu une diminution de 3%. Et plus localement, on peut observer des tendances similaires, notamment en Camargue où on a donc depuis 1840 des oiseaux, des cortèges d'oiseaux de milieux agricoles qui ont largement diminué, tandis qu'on a connu une certaine stabilité au niveau des populations d'oiseaux d'eau. Plusieurs facteurs expliquent, cette, sont à l'origine de cette diminution d'autant plus rapide des, des espèces et de la biodiversité dans les milieux agricoles notamment en premier lieu l'intensification des pratiques avec une augmentation de l'utilisation de pesticides qui va avoir donc des effets directs et indirects sur les espèces non-cibles, ainsi qu'une homogénéisation des paysages agricoles. En Camargue par exemple, on a la taille moyenne des parcelles agricoles qui a été multipliée par 4 entre 1968 et 1992. <cười> Euh, une pratique agric... un mode de production agricole qui essaye de concilier euh, la production et la conservation de la biodiversité, c'est l'agroécologie qui va se baser notamment, donc qui va jouer sur ces deux paramètres, euh, l'hétérogénéité le... du paysage agricole et la mise en place de pratiques culturales favorables à la biodiversité. Cependant, plusieurs études ont montré qu'il existe des interactions donc, entre ces, cette hétérogénéité paysagère et les pratiques qui sont réalisées. On peut le voir notamment donc, sur ce graphique de la biodiversité en fonction de la proportion de milieux semi-naturels dans des systèmes agricoles avec un trant en pointillé et sans un trant en ligne pleine on peut voir que le, la conversion d'un système avec un tran à sans un tronc a un effet plus important sur la biodiversité dans des paysages simples que dans des paysages très simplifiés ou complexes. Une des hypothèses pour expliquer euh, ces, ces différences, c'est que dans des paysages très simplifiés, on va avoir très peu de biodiversité euh, aux alentours des parcelles avec peu de populations sources. Donc, euh, le changement de pratique aura peu d'impact sur euh, la biodiversité dans les, dans les parcelles. Tandis qu'au contraire, dans des milieux assez complexes, on va potentiellement avoir des populations sources assez euh, abondantes aux alentours. Donc, euh, l'utilisation, le, les pratiques réalisées sur les parcelles n'impacteront pas le, ce surplus de biodiversité qui pourra venir dans coloniser ces parcelles agricoles. Un des autres points également, c'est que l'effet des, des, des structures paysagères et des pratiques qui sont réalisées vont être dépendants du contexte agricole et de la biodiversité qui, qui est présente dans le territoire. On peut prendre par exemple les haies, qui vont avoir un effet positif sur certains groupes d'oiseaux, comme les oiseaux forestiers, tandis qu'ils vont avoir des, des impacts négatifs sur les oiseaux prairiaux ou les oiseaux d'eau, par exemple. C'est donc des points qui qui nous alerte sur le fait qu'il est important de travailler au niveau des territoires pour comprendre euh, les, les enjeux et prendre en compte les différentes caractéristiques des, des territoires pour, adapter une, pour proposer des modes de gestion agroécologiques adaptés. C'est pour ça qu'au cours de ma thèse j'ai voulu travailler donc en, sur les zones humides qui sont donc des, des, des territoires avec une proportion de milieux semi-naturels assez importante, en étroite interaction avec les systèmes agricoles puisqu'on a des, notamment des cultures qui sont inondées et les milieux semi-naturels présents sont particulièrement diversifiés, notamment en bordure de parcelles où on peut retrouver des canaux d'irrigation, de drainage, des bandes enherbées ou des en Camargue, la culture inondée qu'on va retrouver, c'est donc le riz, euh, qui va être cultivé en tête de rotation, suivi par euh, du blé et de la luzerne, majoritairement. Et une des particularités euh, de la Camargue, c'est notamment sa biodiversité qui est particulièrement riche et qui a valu donc, sa reconnaissance au niveau national et international. Et il faut savoir aussi que la Camargue, c'est une des rares plaines agricoles qui est considérée comme étant à haute valeur naturelle. Les agriculteurs camarguais doivent donc faire face à un double enjeu, qui est celui de la conservation euh, de la biodiversité et de la production agricole. Mais on n'a pas forcément toujours, on pas forcément tous les éléments pour euh, les conseiller dans, cette, euh, dans, cette, dans ces objectifs. Et euh, c'est quelque chose qui est d'autant plus complexe à mettre en place quand la biodiversité peut poser des problèmes à la production, comme on le verra euh, par la suite. L'objectif de ma thèse était donc d'étudier les interactions entre les, les pratiques agricoles et l'hétérogénéité du paysage en Camargue, afin de proposer des modes de gestion agroécologique. Je vais vous présenter trois des quatre parties de, de, de ma thèse, en commençant donc par cette première étude qui est basée donc sur des données issues du programme Farmland, comme Clélia l'a précisé. Et qui se voulait donc être une étude multifacteur et multitaxon afin d'étudier les interactions entre les pratiques agricoles, donc l'utilisation de pesticides et l'hétérogénéité du paysage. L'hypothèse qu'on a testée, notamment, c'est l'hypothèse selon laquelle la biodiversité dans des systèmes extensifs réagit peu à l'augmentation de l'hétérogénéité du paysage puisqu'on peut avoir des, des espèces qui vont, utiliser des, qui vont trouver des ressources dans les systèmes agricoles extensifs, enfin dans les parcelles agricoles extensives et dans les milieux semi-naturels adjacents, tandis que dans des systèmes plus intensifs, l'augmentation de l'hétérogénéité du paysage va avoir un effet positif sur la biodiversité, puisque ces espèces vont utiliser principalement les milieux semi-naturels adjacents. Donc pour ce faire, <coughs> j'ai utilisé des modèles linéaires à AFMX sur sept taxons qui ont été étudiés au cours du, du projet Farmland. Donc en, en regardant deux variables réponses, l'abondance et la richesse spécifique. En effet fixe, euh, j'avais donc les trois types de bordures qu'on peut retrouver en Camargue, les haies, bandes enervées et canaux, la proportion de milieux semi-naturels, la diversité de culture et l'IFT, qui est l'indice de fréquence de traitement et qui qui permet d'avoir une indication de l'intensité d'utilisation de pesticides sur une parcelle agricole. Dans ces modèles, j'ai aussi ajouté les interactions donc, entre les variables du paysage et euh, l'IFT, ainsi que deux effets aléatoires, donc le type de culture et la position dans le paysage. Je, vous pa je vais passer le détail des, de l'ensemble des résultats pour vous euh, concentrer principalement donc, sur les phénomènes d'interaction, la dernière partie du, du tableau où euh, on peut voir que l'ensemble des interactions qu'on a pu mettre en évidence donc, sur trois euh, des sept taxons sont des interactions positives, ce qui se traduit euh, graphiquement par le fait qu'on a donc une biodiversité qui va réagir de manière positive à l'augmentation de du paysage dans des systèmes intensifs, alors qu'elle ne réagira peu à, euh, à cette augmentation dans les systèmes extensifs. On a donc une, une, une hypothèse de départ qui est validé pour les, les abeilles, les, les oiseaux et les araignées, tandis que euh, cette euh, hypothèse n'est pas validée pour 4, les quatre autres taxons. On a euh, potentiellement deux hypothèses qui pourraient expliquer cette absence de, de résultats. La première, c'est qu'on n'a pas forcément choisi les bonnes variables euh, auxquelles ces taxons vont être euh, sensibles. Bon, par exemple, pour les, les pollinisateurs, on aurait pu prendre en compte... Euh, seront peut-être plus sensibles à la ressource pollinique dans le paysage par rapport aux autres structures qu'on a prises, Ou alors les, les, gradients de, les variables qu'on a étudiées ne, ne couvrent pas un gradient assez large, ce qui ne ah. permet pas forcément de voir des phénomènes d'interaction. Ah. Ce qu'on peut retenir de cette première partie, c'est que différentes composantes du paysage influencent l'abondance et ah. la richesse spécifique de différents axons et que l'augmentation de l'hétérogité du paysage a plus d'effets sur la biodiversité dans les systèmes intensifs. Ce qu'on met également en évidence, et que je n'ai pas précisé dans ce chapitre, c'est le rôle assez important des bordures de parcelles agricoles, puisqu'on on a certains résultats qui montrent que ces, parcelles de, enfin ces structures pardon, de petite taille peuvent réussir à compenser l'effet négatif pour partie des pesticides. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, euh, dans la suite de ma thèse, me concentrer un peu plus sur ces, euh, sur ces structures paysagères-là, donc les, les canaux et les pendants Donc en étudiant cette fois-ci uniquement dans des systèmes en agriculture biologique euh, les effets de, des, des bordures, l'importance de ces bordures pour un taxon, celui des oiseaux-nicheurs, que j'ai divisé en trois guides. <coughs> L'hypothèse que j'ai testée dans, ce, dans cette partie, c'est euh, l'hypothèse de compensation de l'habitat qui stipule que euh, lors de la perte de, de l'habitat d'une espèce X, cette espèce peut trouver un nouvel habitat de substitution dans le paysage pour compenser cette perte. On a donc une abondance de l'espèce X qui va être positivement corrélée à la présence de l'habitat de substitution dans le paysage. Ce peut, elle peut se traduire graphiquement, là, par exemple sur... Euh, on a une abondance d'une espèce qui va, en pointillé, diminuer jusqu'à atteindre zéro lorsque la proportion de son habitat naturel dans le paysage diminue. Et en très plein, on a donc des phénomènes de compensation qui sont en place, avec une compensation totale de la perte d'habitat ou une compensation partielle. J'ai testé cette hypothèse pour trois guildes des d'oiseaux oiseaux nicheurs. Les oiseaux paludicoles, qu'on va normalement retrouver nicheurs dans des zones humides et qui pourraient utiliser potentiellement les linéaires de roseaux comme altas substitution. Les oiseaux de lisière forestière qui pourraient utiliser les haies comme altas à substitution. Et les oiseaux prairieaux qu'on retrouve dans des milieux ouverts secs en Camargue et qui pourraient potentiellement utiliser les bandes enervées. Donc, donc j'ai de nouveau réalisé un modèle des modèles linéaires FMX, en, en étudiant l'abondance la, de ces différents taxons, en regardant donc comme effet fixe les euh, surfaces des milieux semi-naturels présents en Camargue, les milieux poisés, ouverts et humides, les surfaces des trois types de bordures, en enherbées et roseaux, et j'ai contrôlé également euh, la, deux autres variables paysagères qui influencent la biodiversité, donc la diversité de culture et euh, la taille moyenne des parcelles. Pour ce qui est des résultats, on a donc euh, des roseaux qui vont avoir, des linéaires de roseaux qui vont avoir un effet positif sur les oiseaux paludicoles, une absence d'effet des bandes enherbées sur les oiseaux prairiaux et des effets positifs des haies sur les oiseaux de lisière forestière. Ces résultats nous permettent donc de valider notre hypothèse pour euh, deux euh, des, trois, des trois guides étudiés, les oiseaux paludicoles et les oiseaux de lisière forestière. Et, euh, par contre, ce qui est important de garder en tête euh, avec euh, ces résultats, c'est qu'ils sont valables uniquement pour les espèces qu'on a pu euh, contacter dans les, euh, dans les milieux agricoles lors de nos relevés de diversité réalisés en Camargue, notamment pour les oiseaux euh, des milieux humides, <coughs> des paludicoles, pardon, on a euh, seulement deux espèces, les deux espèces de rosserolles, effarvates et turdoïdes. Et lors de nos euh, relevés, on n'a jamais contacté par exemple de lucignols à moustache ou de panure à moustache, qui sont des oiseaux paludicoles qui nichent en Camargue, mais qui ne se retrouvent pas dans des, dans des, milieux, dans des milieux agricoles. Euh, de même pour les oiseaux de lisière forestière, on a donc, neuf espèces, mais euh, on n'a jamais contacté dans nos relevés de mésanges bleus ou troglodytes mignons, qui sont pourtant présents dans, dans les écosystèmes camargués. Donc on ne peut pas avoir une compensation totale de la perte d'habitat semi-naturel par, par des linéaires. Et enfin, donc on n'observe pas d'effet de compensation des bandes enherbées pour les oiseaux prairiaux. Et c'est potentiellement dû au fait que ces bandes enherbées qu'on retrouve aux bordures de presque toutes les parcelles agricoles en Camargue sont largement utilisées par les agriculteurs pour réaliser les différents travaux d'entretien c'est des, des habitats qui sont assez régulièrement perturbés ou fauchés pour, pour permettre donc leur utilisation, ce qui empêche certainement les oiseaux de s'y installer. Ce qu'on remarque également dans, dans, ce, dans, dans ce chapitre, c'est que le choix d'aménagement en bordure n'est pas anodin, puisqu'on va avoir des antagonismes entre les, entre les différentes espèces. On va notamment avoir la plantation de linéaire de roseaux qui va avoir un effet négatif sur les oiseaux de lisière forestière, tandis que les haies vont avoir un effet négatif sur les, sur les oiseaux prairiaux. Ce qu'on peut retenir, donc, c'est que les bordures sont, de champs sont des, des habitats importants et à préserver, et qu'il est important de prendre en compte les différents taxons afin de faire des recommandations de gestion adaptées au vu des antagonismes qu'on a pu mettre en évidence. Et c'est donc pour ça, sur cette question des antagonistes, que j'ai voulu me focaliser pour ma dernière partie. Où, donc là, j'ai étudié plus qu'une seule structure paysagère, les haies. Et j'ai étudié leurs effets sur deux espèces aux écologies assez contrastées, le grand rhinolof et le flamand rose. Donc les haies, c'est... Pratique, la plantation de haies est une pratique agroécologique assez répandue, puisqu'elle fournit de nombreux services écosystémiques. Et notamment, euh, ces haies peuvent servir de corridor pour euh, les terre qui, en Camargue, vont fournir un service écosystémique, puisqu'elles vont euh, consommer un des ravageurs du riz, qui est la pyrale du riz. Donc, <rire> La biodiversité euh, dans, dans les parcelles agricoles, lorsque ça ramène des, euh, des, chiro des, des chiroptères, c'est sympa. Par contre, la biodiversité en termes de flamant rose dans les parcelles agricoles, ça pose un peu plus de soucis, puisque c'est une espèce euh, qui est considérée comme, euh, comme ravageur pour, euh, pour, pour la culture du riz, puisque le riz est, plan est semé à la volée, dans une fine lame d'eau, et euh, ces flamants roses vont venir dans les parcelles agricoles piétiner euh, le lit de semences pour mettre en suspension les différents euh, nutriments qu'ils qui vont pouvoir euh, consommer et donc déstructurer complètement le lit de semences et ainsi obliger certains agriculteurs à replanter complètement leurs leur parcelles ou abandonner la culture lorsque euh, trop de flamants roses sont passés sur, euh, sur la parcelle. Donc on a un disservice écosystémique des, des, flamants, des flamants roses et les, les haies ont un effet sur cette espèce-là puisque la présence de haies va limiter la, la probabilité d'incursion de cette espèce dans les rizières. Donc on a un double effet positif des haies pour le service écosystémique rendu par les chiroptères et un, un effet positif pour limiter le disservice des flamants. En revanche, comme on l'a vu, les haies n'ont pas toujours des effets positifs, et c'est le cas donc, notamment pour les oiseaux de milieu ouvert, et leur implantation implique quelques contraintes agronomiques, notamment le coût d'implantation est assez élevé, et l'effet brisement lié aux haies va limiter le ressuyage des parcelles agricoles et augmenter le risque de maladies fongiques. L'objectif de, euh, de ce chapitre ça a été de modéliser la plantation de haies en pour essayer de maximiser la connectivité des habitats forestiers pour les chiroptères tout en diminuant les probabilités d'incursion de flammes en rose et tout ça en essayant de planter le moins de possible pour éviter les... Les, effets, euh, les effets non désirés des pour ce faire, donc, on a calculé la probabilité d'incursion euh, des flamants roses dans, euh, des, dans les parcelles agricoles grâce donc, à une étude de Tourac euh, et, et collaborateurs qui permet, euh, qui, qui arrive à, à calculer pardon, la probabilité d'incursion dans des parcelles agricoles en fonction donc, de la superficie de la parcelle et de la distance entre le centroïde de la parcelle agricole et la haie la plus proche. Donc <coughs> On a pu calculer cette probabilité d'incursion pour l'ensemble des parcelles agricoles en Camargue. Et on peut calculer cette probabilité d'incursion lorsqu'on modélise la plantation de haies fictives qui n'existent pas encore en bordure de parcelles agricoles. Et la différence donc, entre la probabilité d'incursion avant l'implantation de la haie et après l'implantation de la peut nous permettre de donner une note à cette haie qui est enjouée. Et donc on a fait ça pour, euh, en modélisant l'ensemble des haies potentielles, donc des haies qui n'existent pas en ca, encore en Camargue. On leur a donné une note en, avec, avec cette méthode-là. Et on a fait donc la même chose avec la connectivité, qu'on a calculée donc grâce à l'outil outil Chloé, développé par Hugues Boussard, <coughs> qui travaille à Rennes, pardon. Et donc on a comparé la, la connectivité actuelle du, des habitats à la connectivité lorsqu'on plante une nouvelle Donc une fois qu'on avait ces différentes, toutes ces « et » qui étaient notées avec, donc en fonction de ces deux variables-là, on a mis en place des scénarios pour essayer de sélectionner les « haies en fonction de nos objectifs. On a donc tout d'abord eu un scénario aléatoire où les haies étaient sélectionnées, quels que soient leurs impacts sur la probabilité d'incursion ou la connectivité des habitats. Ensuite, un scénario flamand qui va choisir les haies qui minimisent la probabilité d'incursion des flamands roses dans les rizières. Un scénario grand gambrinolov qui, lui, va maximiser la connectivité des habitats. Et un scénario combiné qui va sélectionner les haies ayant le plus d'impact sur ces deux variables simultanément. Les résultats de cette modélisation, pour ce qui est de la probabilité d'incursion des flamands roses dans les rizières, on peut voir que le scénario aléatoire est peu efficace pour réduire la probabilité d'incursion, suivi par le scénario Grand Rhinoloff. Et ensuite, nos deux meilleurs scénarios, c'est le scénario flamand et le scénario contené, qui permettent donc de réduire la probabilité d'incursion moyenne dans des parcelles d'environ de 76% à 69%. Et on peut voir donc qu'en plantant euh, 10% de nouvelles haies avec euh, le scénario flamand rose, on, obtient, on arrive à atteindre la moitié de l'effet maximum de réduction euh, de probabilité d'incursion. On peut visualiser ces nouvelles haies sur, euh, sur une carte, où on a donc en noir les haies déjà existantes, et en rose les haies qui ont été sélectionnées par le modèle, le modèle flamand, qui comme on peut le voir sont principalement situées dans des zones d'open field, où euh, on a donc peu de, peu de boisement et où les probabilités d'incursion sont les plus élevées actuellement. Pour ce qui est de la connectivité du paysage, on a donc notre scénario aléatoire et flamant rose qui est peu efficace pour augmenter cette connectivité, suivi par le scénario combiné et Grand Rhinolof. Et euh, en plantant donc, 15% de nouvelles haies, on peut atteindre la moitié de l'augmentation euh, potentielle maximum de connectivité. Et cette fois-ci, les haies qui ont été sélectionnées sont principalement situées dans des zones déjà boisées, ce qui permet donc de créer des, des linéaires et des, des linéaires continus favorables au déplacement de, de cette espèce. Et enfin, donc notre scénario combiné, on peut voir que le euh, scénario est plutôt efficace puisque c'est celui qui se rapproche le plus. De, euh, des scénarios optimisés pour la connectivité et pour la probabilité d'incursion des flammes en rose. Et donc là, on a une carte euh, qui représente 30% des nouvelles haies euh, en potentielles en Camargue, avec euh, donc ce, ce scénario combiné. La première chose qu'on peut voir <rire> suite à cette modélisation, c'est notamment le fait que la plantation des haies en Camargue, même toutes les haies, euh, ont du mal à, elles ont du mal à faire diminuer le risque d'incursion dans les, dans les parcelles, puisqu'on passe de 76% à 69% au, au global. Ce qu'on <coughs> qu qu on peut, on peut différencier deux cas de figure avec euh, la plantation de haies. On pense que cette plantation de haies est particulièrement efficace pour réduire le risque d'incursion sur des petites parcelles agricoles, comme on le voit ici, puisque euh, la plantation d'une nouvelle haie va réduire grandement la distance entre le centroïde de la parcelle et le bord, la bordure de haies, euh, haie, la haie la plus proche, pardon. Et donc c'est ça qui va nous permettre de faire euh, diminuer très rapidement la probabilité d'incursion de, des flamants roses lorsqu'on plante les 10 premiers pourcents de haies en, en camargue. Ensuite, on voit sur notre probabilité d'incursion qu'elle a tendance à stagner lorsqu'on continue de rajouter des haies. Et c'est ce qu'on a graphiquement ici, où en jaune, on a l'implantation de, de nouvelles haies tout autour d'une parcelle de, de grande surface. Et on voit que, ce, que le risque d'incursion reste particulièrement élevé malgré euh, l'implantation malgré de, ces, de ces haies. <cười> notre modélisation est... Pardon. Notre modélisation permet de mettre en évidence qu'il est possible d'optimiser la plantation de haine en camargue et qu'il est nécessaire de favoriser la réduction de la taille des parcelles agricoles, notamment pour réduire le, la probabilité d'incursion dans les, dans les rizières. Et on voit également que cet outil nécessite, la mise en place de, de cet outil nécessite un investissement méthodologique assez important mais qui peut être ensuite utilisé pour planifier l'aménagement d'autres structures paysagères, notamment mettre en place d'autres types, voire l'effet d'autres types de bordures sur la biodiversité ou sur l'agriculture, avec les résultats qu'on a pu produire avant. Donc, ces différents résultats nous permettent d'apporter quelques pistes pour répondre à la question qu'on se pose, qui est « Quelles recommandations pour une gestion agroécologique en Camargue ?» Ce qu'on met tout d'abord en évidence, c'est que les bordures de parcelles ont un rôle important à la conservation de la biodiversité en Camargue, car elles permettent euh, notamment d'ajouter euh, facilement de la complexité dans les milieux agricoles, parce qu'on se met peu de surface productive. Mais on voit également que ces bordures de, de champs, ont, malgré leur effet positif, euh, ont un effet qui est euh, inférieur à l'effet de la, qui est moins important que l'effet des, des milieux semi-naturels ouverts euh, et surfaciques. C'est notamment le cas, par exemple, pour les oiseaux paludicoles, pour lesquels on a un effet euh, des surfaces de zone humide qui va être 1,4 fois plus important que la surface de, de roseau, de linéaire de roseaux. Ou alors, pour les oiseaux prairiaux, on observe un effet positif des milieux ouverts secs et une absence d'effet des bandes enherbées sur, sur, ces, sur cette guilde. Une des hypothèses qui joue probablement dans ces différences d'effets, c'est notamment la qualité des milieux qu'on considère. On, a, on va avoir des, des linéaires de roseaux, des bordures qui sont assez restreintes en termes de, de surface et qui vont avoir des modes de, de gestion assez, assez différents avec des, frais, des milieux qui sont beaucoup plus perturbés. Où on va donc, euh, en, pour des canaux par exemple, on va avoir euh, l'entretien une fois par an jusqu'à une fois tous les 4 à 5 ans. Et on va avoir également des modes d'entretien de, qui vont être différents, qui vont aller du broyage jusqu'au brûlage. Donc en fonction de ce qui est réalisé sur, euh, sur ces bordures, on va certainement avoir des qualités d'habitat qui vont être plus ou moins appétentes pour les, pour les différentes espèces et il serait intéressant de faire des suivis de dynamique de population dans ces milieux particuliers pour affiner nos, nos mesures, nos, nos recommandations de, de gestion. Ce qu'on qu met également en évidence dans cette thèse, c'est qu'il n'existe pas une agroécologie à proposer en camarade. puisqu'on peut le voir avec la première, la première partie de nos résultats, en fonction de si on se place dans des systèmes intensifs ou dans des systèmes extensifs, ou si on choisit, si on regarde un, un taxon ou un autre, on ne va pas avoir les mêmes recommandations de gestion à proposer aux agriculteurs. Et même si on essaie d'être plus fin, donc en regardant uniquement dans des, milieux, dans des systèmes agricoles biologiques avec un seul taxon, une, une structure paysagère favorable à ce taxon va potentiellement avoir des effets contrastés au sein des guildes de, de ce même taxon. Et enfin, en regardant une structure du paysage peut avoir de, des effets antagonistes en fonction des espèces qu'on qu considère. Ce qu'on peut, qu peut donc retenir, c'est que pour développer l'agroécologie sur un territoire et notamment en Camargue, il est important de prendre en compte les différents taxons et les espèces qui utilisent les milieux qu'on qu qu étudie. Qui est, qui est important de prendre en compte les interactions entre les paysages et les pratiques agricoles qui sont réalisées, et entre les différentes structures du paysage en elles-mêmes. Et qu'il est également important de prendre en compte les compromis entre la production et la conservation de la biodiversité, et euh, entre les différentes espèces qu'on veut favoriser sur le paysage. Euh, Ma thèse donne, donne des clés pour éclairer ces, ces différents points. Mais maintenant, il est nécessaire d'avoir une phase de concertation entre les différents acteurs du territoire pour se fixer des, des choix, euh, pour faire des, des choix en fonction des objectifs de production agricole et de conservation qu'on veut prioriser donc, en Camargue. Merci beaucoup pour votre attention. Euh... Thank